Et yo tout le monde, c'est de Prof. gaming On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Minecraft Xbox 360 sur un monde plat, par exemple. Donc là, oui, je l'ai généré moi-même, d'accord Je l'ai modifié pour le monde plat. Donc, exemple, il y a de l'eau, euh, tout ça, tout ça. Comme ça ressemble un petit peu à un monde réel. Sauf qu'il n'y aura pas de montagne, tu comprends Genre, c est, c est, Grâce à ça, euh, au moins euh, Minecraft, ils ont pensé à racheter un petit truc comme ça là. Pour Xbox 360, donc moi, là, en ce moment. What? Bon, déjà, on va commencer par prendre du bois. What? Attends un peu, je viens de voir une structure. Est-ce que c'est normal? C'est quoi, ce truc-là? What the fuck? <rire> J'ai commencé à lag. What? On va prendre du bois. Comme d'habitude, on pourra du bois pour commencer l'aventure. L'aventure. Oh donc les gars, on rush les Sans Abo. Donc euh, si vous voulez bien, abonnez-vous. Parce que là, on... je vous montre euh, mon setup euh, quand je fais mes vidéos. Bah, je vous montre mon setup de ça. Parce qu'en plus, je viens d'acheter un nouveau micro. Donc en plus, vous pourrez le voir si vous vous abonnez. Vous évidemment. Bon, au Sans abonnés bah oui bah ouais chic faut quand même avoir des abonnés les gars pour rentrer un setup sinon à 32 abonnés ça va pas marcher voilà voilà ça va pas marcher voilà ok peu je viens voir une structure apparaître tantôt je me demandais c'était quoi what tu une un petit peu réaliste comme ça wow j'aurais pas aussi rajouter non, j'ai oublié de mettre le bois. Mais. Hein, la pierre et tout, mais là, la pierre, elle va être dure à trouver, genre, je t'avertis. C'était quoi le, le truc qui euh, y comme structure, là On peut me dire si. Oui, j'aurais pas dû acheter euh, le truc de faille, là. C'est dur pour sprint, hein. Pour ça, on va faire ça. Je crée les outils, là, pour de base, là. Une araignée, je sais même pas, elle est où l'araignée en plus? Les gars, on aura des monstres, <rire> De lait. Oh, oh, oh. mais j'entends des araignées, et tout, tout, tout, c'est pas normal. Hein je pense en vrai, ça va bien se passer. À part, je pense qu'il y aura des slime blocks mais je suis pas sûr. Bah oui, on va aller en ligne droite. Oh, un village, un village Je suis pas, pas sûr qu'il y ait une forge là où elle a une eu... de lait. Nickel. Sans sneak. je n'ai gaspillé c'est bois. <rire> oh, du chabon donc ici il y aurait une forge parce que là, c'est une forge. Je, je suis content. ce que je vois Y'a pas de forge. Ah là là là, pas de chance. Une... Euh, prochaine fois, hein. une chance euh, la prochaine fois, hein, peut-être une autre chance la prochaine fois, peut-être. Au moins y a une petite Il Y a une petite vache Où Coucou, c'est Bobby. On va tuer Bobby. Oh, un petit carotte au moins, ça va être bon. Oh mais mec, j'ai remis ce bouffe à la fin. Je hein. j'aurai beaucoup de bouffe. Oh j'ai beaucoup de bouffe. Vas-y. moi J'ai de la bouffe. Voilà. J'ai un meilleur de carottes par exemple. Ah ouais Non non non non mais ils s'en foutent. Ils sont fous, comment c'est que je trouve tout ça Bon à part si je suis des zombies et ça serait tout correct, mais là non. Là là non. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, non, non, non, j'ai oublié de prendre de la pierre. Les gars, il y aura aucun cut de dans cette vidéo. Je vous avertis Plutôt ça va être quand même plutôt euh, un truc assez long mais quand même. Euh... C'est pas je qui ai pas de, de golem mais y a une chance parce que sinon j'aimerais répéter <rire> la gueule. il Premièrement, on va mettre ça là. Hop, hop, il va prendre une petite source. Hop, il y a ça se place automatiquement Wow. La ah, technique. Oui Comment euh, ces émeraudes? Bah, quand même, c'est bon, mais on n'a pas ça, nous. On n'a pas ces émeraudes. Il faut quand même gagner de l'émeraude. Hein, il faudrait quand même des, des bons, des bons. Toi, oui, toi là. Quand du papier. J'aurai pas de papier pour toi. Oh, il est disparu. Hein C'est quoi qu'ils font? Ils, ils se parlent après à, à, à travers une fenêtre ou quoi? Bah oui, ils se parlent après une, à, à travers une fenêtre. Aucun villageois a été maltraité. Je pense en vrai. Quoi, ça... mmh. ouais, mais euh, je pense qu'elle va être tout le même si bon. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, j'allais le tuer, je suis bête. Mais pourquoi j'entends des zombies Parce qu'il y a une cave. Aussi j'aurais oublié de rajouter du, de la pierre, donc on devra le ramasser comme ça. Ramasser, la rache, comme ça. Bon, on est obligé de creuser au moins. Si vous voulez d'autres épisodes comme ça, il faut au moins avoir euh, minimum 12 likes. Si on dépasse plus, euh, ça va faire euh, deux épisodes en plus. Si on, si on arrive aux 20, euh, 20 likes, deux épisodes en plus. Euh, si on arrive aux 12 likes, euh, une vidéo qu'on bah, qu va sortir un autre épisode. Attends, ça être assez, non Faudra juste trouver euh, du charbon. C'est le problème, on n'a pas de charbon. Il faut beaucoup de charbon aussi. Si euh, si on trouve du fer. Ah non, non, mais je suis Comment tu vas avoir du fer Sinon, on finit Minecraft sans fer et c'est tout. Le Stronghold aussi, c'est assez facile à trouver. Il va être juste dans les airs, comme on vient de voir. Donc ça se peut que je vienne de voir le Stronghold. En plein de début de vidéo en plus. Go, on va aller voir euh, les prochains trucs. Hein. Oh, puis merci de m'avoir euh, accueilli. Pas du tout. Ils m'ont pas accueilli, c'est du de -il l'air. Ils m'ont pas accueilli. What What the du toi déjà rendu bout Waouh, c'est beau. Oh, c'était beau, hein, mais c'est juste que tout en bas, c'est pas la même chose. Je pense que j'ai voulu savoir c'était quoi, mais on pouvait pas tomber. Hein. Donc on va les conseiller plus par là-bas. Hein. <rire> Parlez aux zombies Wahendele Je pense que c'est le mauvais moment pour parler Attends Bon bah les gars, ça va être la fin de la vidéo. Donc j'espère que vous l'avez bel et bien aimé. Donc vous pouvez liker, vous abonner et activer la cloche. Et ceci dit, ciao ciao